Et re, nous voilà donc pour le deuxième épisode de ce chapitre, je ne sais pas son nom, on va dire, on va l'appeler le, le réservoir, ou un truc comme ça. Ah, voilà un petit corps. So, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Non, non, pas la créature. Je, je la sens là Mais je la sens venir la créature Là ce serait l'endroit parfait pour la mettre là. Un banc de petits enfoirés Je sais que vous en avez mis une quelque part La dernière valve elle est sûrement par là Et comment est-ce que je peux faire Je peux rien faire Ah si, sûrement, ça peut marcher. Eh, eh, ok, voilà, c'est le brain ça, c'est le brain. La dernière fois que j'avais pris une pierre comme ça, ça avait pas du tout marché. Et quelquefois les pierres ça marche. Ok, donc là on a probablement vidé les goûts qui étaient dans l'autre salle, donc c'est pas mal, on débloque une nouvelle salle, on avance bien. 18:39 It is Alexander I must admit that yesterday when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orbs. il se pose pas encore de, de questions quoi. Il qu'il qu se passe des trucs de ouf avec euh, avec espèce d'orbe. ça, ça l'inquiète pas les gars vous plaît pas la créature hop elle est là non c'est quoi ce bruit alors c'est quoi ce bruit que j'entends depuis tout à l'heure ça vient de là là ça vient de ce truc là, c'est horrible je sais pas ce que c'est mais c'est insupportable ah fuck je me suis quoi ah bah tiens, de l'amadou du bon amadou douce c'est complètement inutile pour moi, j'en ai 50. je m'en bats les steaks. Allez, on retourne dans le réservoir. Oula. On va prendre l'échelle, hein, parce qu'on prend très vite des dégâts de chute dans ce jeu, alors on va jouer safe. Allez. Ah nice. Et ben, elle est bien vidé. Oh, merde. Ah ben, merde. Ah bah ben, je fais comment Ah je fais comment du coup Là, je vous avoue que ça m'emmerde Est-ce que je... Est-ce que je YOLO Franchement, est-ce que je tente le YOLO Vas-y, je tente. Putain, je vais mourir, je vais mourir. Ah, c'est bon, ça fait pas tant de dégâts en fait. Ah, d'accord, je dois trouver l'antidote dont il parlait euh, tout à l'heure. Mmh, faut suivre, hein. Faut suivre dans ce jeu. Mais cet antidote, je le trouve où Parce que là, euh, j'ai fait le tour, là. Et j'ai fait le tour du truc, là. Je pense que l'antidote est là-dedans. Et donc, faut que je trouve... Comment faire marcher ça Allez, on y retourne. <coughs> Mal à la gorge On y retourne. En espérant que cette fois je trouve cette putain de pièce. Ah mais... J'ai peut-être une idée. Je pense pas que ça va marcher, mais on va tenter. Peut-être qu'il faut que je prenne une pièce de ça pour la mettre sur l'autre. Non, nul comme idée, en fait. Bon. Pas grave. Mais alors, où est cette putain de pièce Je comprends même pas quelle combinaison il faut faire. Cette combinaison, je peux pas la faire. Oh Si on compte bien, on a une liaison là avec ça, une liaison là avec ça, et une liaison là avec ça, même si ça fait le tour, Ça fait 1, 2, 3. Or, on a 3 pièces... Je suis un J'ai compris Ah mais non attendez c'est pas les mêmes trous Si Est-ce que c'est les mêmes trous au moins Ouais c'est les mêmes trous Donc non alors hé hey, oh tu, tu te calmes Calme Déjà ok On commence par ça tu commences par à te calmer parce que moi je te maltraite. Il a aucun problème. Bon, tu tournes. Vous avez compris ou pas mon idée En fait pour faire le schéma qu'on a en face, il suffit d'avoir trois pièces. Mais. Mais ça c'est... Bah, ça c'est la merde. S'il veut pas bien se mettre... Euh... Comment on va faire <coughs> La merde. Pourquoi il veut pas bien se mettre Ah non, il a rien à faire, il veut, il, peut, il veut pas bien se mettre. Peut-être que je dois mettre celui-là d'abord Ah voilà Pourquoi il n'y a pas eu de, de bruit ou de machin C'est bon logiquement C'est bon ce que j'ai fait. Hein. On est d'accord que le schéma est le même. Bon. On va dire que c'est ça. On va retourner voir le levier. Moi, je pense que c'est ça. Là, tu vois, je sens, je sens bien la bestiole arriver là. Dans un moment où tu te méfies pas, là, t'es en train de réfléchir à ton truc. Là, il pourrait en mettre un là. Mais je sais même pas s'il y en a une dans ce chapitre. Hein. C'est ça amnesia, c'est.. il vous foutent un stress constant mais.. Le mec est pas. Le mec est pas tout le temps là en fait. Bah bah merde, c'est pas ça. Ah oh, bah là je comprends pas par contre. J'ai fait exactement ce qu'il fallait. J'ai fait le bon schéma et tout. Oh putain Je commence vraiment à être fatigué. Là, j'ai du mal. Si j'ai fait le même schéma, c'est pas pour débloquer le levier. C'est pour débloquer ça. Bah, mais. Mais what bah, Ça commence à m'énerver là. Dites-moi que les, les leviers ils sont débloqués au moins. Parce que là, bah, ça a à m'énerver. Je comprends pas. J'ai tout essayé mais là, je comprends pas. Bizarre ce petit bruit qui à chaque ah. Vous entendez à chaque fois qu'on a un petit bruit Et bah voilà On a fait quelque chose là, non Et bah voilà Là on a fait quelque chose là. Il y avait un petit bruit en fait qui permettait de... Il permettait de rien en fait <rire> Ça ne servait à rien Ok, un qui était content de ce que j'avais fait là. Nul. Bon. Bon, bon, bon. On va essayer de se rattraper un peu. Maintenant, on va tenter les leviers, mais je pense pas que ça marche. Il marche pas évidemment avortant là c'est bon hein. alors il est où le problème ah, mais tout est bloqué aussi ça c'est bon, c'est activé aussi Ah d'accord, quand c'est bloqué ça veut dire que c'est bon Bah donc logiquement Les 4 sont bons Est-ce que ceux-là sont bloqués Bah donc tout est bon Où est le problème Expliquez-moi où est le problème Là, logiquement. Euh... Ok, je sais sûrement. Ah. Eh hey Il faut sûrement remonter celui-là pour pouvoir descendre celui-ci. Parce que ça marche avec un système de contrepoint, en fait. Allez, si te plaît, marche. Le sang de tes morts, le Joe. Le sang de leur mort, le Joe. Bon, on sait d'où vient le problème, hein, de toute façon. Ça vient d'au fond, on... c'est sûr. Ça vient des tuyaux au fond, mais... Comment le régler, ce problème Il faut chercher, je la vois pas, cette putain de pièce, hein. Bon, ils sont pas bien, là, mes tuyaux Expliquez-moi, c'est quoi le problème avec mes tuyaux ah, attendez, on a un truc, hein. Wait... Non. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ça, alors où est le problème On ouais, va essayer d'autres combinaisons. là au milieu eh ouais, peut-être qu'il faut simplement essayer plein de combinaisons hein. pourquoi pas celui-là je peux le mettre nulle part donc c'est sûrement pas ça et non celui là je peux le mettre nulle part donc ça doit pas être ça Ouais, essayer des combinaisons. Aïe, ah, voilà! C'est qui le papa? J'ai juste mis une demi-heure à faire ça! Mais à part ça. Euh... Really, nigga? Euh... <rire> Je me casse. <rire> non, sérieux! Y a que des merdes dans le jeu! Il vient de se péter le levier! Eh hey, hé! Hey. Mais. J'ai une solution! Et ouais les mecs Et ouais les mecs Ne sous-estimez pas mon brain Ok Bah putain j'ai mis du temps hein J'ai mis du temps mais on y est enfin Fallait pas me fallait pas faire le même qu'en face en fait Fallait juste tester des combinaisons Et là si ça marche pas par contre je te ah... But, tu veux bien descendre encore un petit peu, s'il te plaît? Je suis là, mais t'es sérieux, mec? Ah, oh, j'ai compris. Attendez. Ah, je sais pas, je m'explique. J'ai compris les amis, regardez. Regardez comme je suis un pro gamer. Mais. Moi Regardez des solutions sur internet Mais.. Non non non Comment ça <rire> Moi non, moi <rire> bon, je vous avoue que là j'ai, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé et j'ai regardé sur internet vite fait. Bon voilà, Alors, voilà, ça arrive, hein. Faites, faites pas comme si vous l'aviez jamais fait, ça arrive. Ah, le voilà l'endroit qu'on cherchait, l'endroit bien flippant où il y a le monstre. Euh, voilà, on y est corridor morgue. Ah, putain, on est dans une morgue. Oh là, c'est pire que la prison là, je pense. Ouf. Pour ceux qui se disaient, oh il se passe rien dans cet épisode, juste des énigmes, c'est pas marrant, oh, je pense que vous allez être servi là. Là je suis quasiment sûr que vous allez être servi là. Ok donc là, le vaccin est dans la morgue et il faut le trouver, c'est simple. Euh... <rire> mon Dieu. Ah mon Dieu. Oh. Regardez-moi ça. Quoi Le cadavre ne peut pas dater de plus d'un jour. Wow. Il y a seulement Ça, c'est une très, très très mauvaise nouvelle. C'est une très, très mauvaise nouvelle. Oh, j'en ai marre de lire. Je veux de l'action. Je veux de l'action. Et je sais que vous aussi. Action. Alors là, je pense qu'il va être bien flippant. Le... Ah je pense que la morgue... La morgue de mort <rire> ah, je, je fais toujours ma petite blague de merde pendant les... A chaque épisode vous y aurez droit. Ah merde, est-ce que c'est contaminé ici Ah mon dieu, c'est horrible. Putain, il faut vite que je sorte le, que je trouve le vaccin et que je sorte de cet endroit parce que là... Là c'est horrible là. Et je sais que ça va me tomber dessus donc je commence à, à flipper parce que. Vous les entendez Les chaînes là, vous l'entendez le de chaîne Je sais parfaitement que ça va me tomber sur la gueule. Et j'aime pas du tout ça. Ok, on va servir un peu de la Madou parce que là. Ici servait à rien en fait, je sais pas si c'est le monstre qui va me tomber dessus ou un truc encore pire. C'est ça qui m'emmerde. Qu What's ah. happening? Un tube de cuivre. C'est horrible cet endroit là. Donc là, si, ça, si on me tombe dessus, je suis bloqué quoi. Alors là, je fais quoi à votre avis Là, j'ai rien là. J'ai un tube de cuivre. J'ai un pauvre tube de cuivre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça Il y a rien ici, il y a quasiment rien. sûrement un truc à faire dans cette pièce là. Ah, il est horrible ce bruit. Du cuivre, du cuivre fin. Qu'est-ce qu'il faut faire On va faire avec ça. On entend toujours les bruits de qui sont assez horribles. Il y a des cailloux, mais on peut rien faire avec, probablement. Ah, attendez. Il y a quelque chose qui manque Oh non Oh non Oh, je savais qu'il fallait faire un truc avec le canal. Mais j'espérais que non. Mais pourquoi tu lui as percé la tête T'as cassé ton outil en plus Pourquoi tu... à injecter le sang oh putain c'est trash non oh non oh la vache putain donc, pour ceux qui, euh, qui n'ont pas compris. Ça y est, j'ai l'antidote en moi. Ce mec l'avait en lui. Je lui ai percé la tête. Je lui ai mis un tube euh, creux dans la tête. Et j'ai mis une pique au bout de ce, de ce tube. Pour que je me l'enfonce dans le bras. Enfin, dans le corps. Et pour que son sang vienne dans mon corps. Et que j'ai l'antidote en moi. Donc là, je viens... De m'injecter son sang dans mon corps. Oh oh oh, oh, oh, oh oh, Putain Alors, toi Ah, j'ai mis, mis un peu de temps à réagir, mais là, il m'a tué, là. Surprise, motherfucker mm. j'ai pu ne pas m'y attendre. Là, c'était l'évidence même. Là. Ah, il m'a tué. Il m'a tué. Oh, putain de merde. Est-ce que je tente le rush de l'infini, les gars Can I do it Can he do it Je vais me faire tuer. Oh la violence. Je sais même pas si c'est le mec normal parce que là, il faisait des bruits très bizarres là. Ok, on n'a pas tenté le rush de l'infini, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Le voilà, le screamer de l'épisode. <rire> là, c'est LE screamer de l'épisode, là. Vous voyez, c'est ça Amnésia, c'est ça qui est énorme dans ce jeu. Pendant tout le chapitre, il n'y avait rien, rien. Et là, pendant tout le truc de la morgue, ils m'ont fait flipper et BAM Ils attendent le bon moment. Tu t'y tu, attends pas, et là BAM Ils te défoncent. Et là, euh... wow, propre. Là, là j'ai kiffé, là. Là, j'ai kiffé. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'épisode. Il faut terminer ce chapitre. Donc maintenant qu'on a l'antidote en eau, on va pouvoir aller en bas. Et ça ne fait plus de dégâts. Nickel. Et on va dans les égouts. Où j'ai peur qu'il y ait la créature dans l'eau. Et là, ce serait... La muerte